L'histoire des crocs c'est euh, donc une famille d'entrepreneurs de pompes funèbres il y a euh, les parents et Céline et Colin qui sont jumeaux eux, ils sont notamment embêtés à l'école à cause de ça on les traite de croque mort justement. Je suis en résidence à Niort là pendant quelques jours pour rencontrer euh, des classes de scolaires. Et puis pour euh, bah, approcher avec eux le fait de faire de la bande dessinée, le fait d'écrire un scénario de bande dessinée, etc. Avec euh, des classes de 6e, le fait qu'ils touchent du doigt comment on dessine un personnage, comment est-ce qu'on imagine le personnage en accord avec son caractère. L'idée c'est que je puisse transmettre un petit peu de ce que je connais euh, là-dedans euh, pour, pour pourquoi pas leur donner le goût euh, de raconter en bande dessinée par la tête de Céline, donc plutôt commencer dans la partie haute euh, de la feuille, pas trop faut qu'il y ait de la place pour les cheveux. Bah là, je vais faire une vieille tombe et ensuite euh, donc quand je retournerai dans ma Bretagne je vais aussi continuer le travail avec eux à distance euh, pour réaliser euh, notamment des planches de bande dessinée qu'ils ont eux-mêmes euh, scénarisées pour euh, créer aussi des outils pédagogiques pour, pour les professeurs euh, ici et puis euh, bah, j'espère s'il y a une édition du festival euh, à deux bulles de bandes dessinées à Niort, euh, pourquoi pas faire une exposition justement de tout ça. J'espère qu'on euh, qu on pourra bien poursuivre le, le travail ensemble pendant les mois à venir.